Une vidéo sponsorisée par la nouvelle série Netflix « Le Maître du jeu » dans les méandres d'un espace imaginaire dont seul le Maître de jeu connaît les ficelles. Le Maître de jeu nous contrôle comme de vulgaires marionnettes Il nous faut sortir du jeu Mais c'est impossible le jeu n'a pas de fin. Nous devons nous plier à ces règles. Ou alors, les réinventer. <rire> Je suis le maître du feu, le maître du jeu, le maître du monde, et vois ce que j'en ai fait. Tu vois, je suis pas un homme, je suis le roi de l'illusion. Salut monsieur, madame, personne non binaire. Tu vois, j'ai une, une nouvelle caméra parce qu'en fait, ma chérie m'a offert un Fairphone 3 d'occasion pour, pour Noël. Bon, tu sais qu'avant, ben, j'avais un, un dumbphone, tu vois, qui a 15 ans, qui fonctionne toujours. Mais bon, ben, euh, voilà, maintenant, j'ai euh, un Fairphone quand même. Euh, au moins, ça va faire de meilleures vidéos. J'espère que tu vas apprécier un petit peu la, la progression dans la qualité. Euh, bon, tu sais que ça fait 7 ans que je suis à temps plein sur le jeu de rôle, en bénévole. Hein, bon, euh, j'ai un Tipeee euh, qui fait 100 euros par mois, donc bah, c'est du bénévole à quoi. Hein. Et bon, bah, ça ne peut plus vraiment durer, si tu veux. Euh, bah, je vois que dans la, à la maison, on évite quand même beaucoup de dépenses, les jeunes de paris de mon cadeau de Noël, bon bref. Euh, mais il y a un moment, si tu veux, voilà, pour prendre l'exemple des cadeaux de Noël, moi, par exemple, bah, je ne peux pas offrir des cadeaux de Noël euh, à mon fils parce que j'ai juste bah, zéro budget. quoi. Et donc, ça commence un petit peu à coincer. Et donc, je vais plus pouvoir... Euh, bah, voilà, maintenant, je vais pouvoir, euh, trouver un revenu. Quoi. Je suis obligé, obligé d'évoluer. Et, euh, et donc, euh, si je continue à faire du jeu de rôle, eh ben, il faut que je trouve un modèle économique. Un petit instant, j'en mets mes notes. Et donc, c'est pour ça que j'ai le plaisir de te présenter euh, mon Patreon. Euh, donc, grosso modo, c'est une plateforme où tu vas pouvoir euh, t'abonner. Et grâce à cet abonnement, eh bien, en fait, euh, on va continuer à faire des vidéos euh, à hauteur voilà, de une vidéo euh, par semaine, plus euh, des shorts qui, eux, voilà, sont gratuits. Hein. Euh, donc, euh, si Patreon, si, si, on a, si on obtient 200... Là, là encore, tu as des vidéos... Euh, pendant, euh, pendant deux mois environ, là, qui, euh, qui vont arriver gratuitement. Et après, en fait, je pourrais continuer à t'en mettre que euh, si euh, le Patreon atteint euh, 200 euros par mois. Et euh, l'idée, c'est que tout ce qui m'a touché, en abonnement en plus, va être investi, en fait, pour pouvoir te produire des feuilletons euh, biomasse. Euh, alors, euh, biomasse, en fait, euh, c'est… Euh, voilà, je me suis vraiment cassé la nénette, c'est avoir… Euh, Bon, écoute, tu as, as deux ans pour rôder un modèle économique, c'est-à-dire peut-être viabiliser euh, Milvaux. Ce C'est pas du tout euh, sûr que ça marche. Hein. Et donc, euh, qu'est-ce que je devrais sortir en priorité avant de devoir plier les goals Et donc, euh, on va sortir donc, les, euh, les, les, feuilletons, les feuilletons de, de Biomasse. Donc, Biomasse, c'est un jeu de rôle euh, Milvaux euh, totalement ouf à la croisée du livre-jeu et puis euh, euh, de Pour reine euh, qui te permet en fait d'explorer l'univers forestier sans aucun effort, sans aucune lecture préalable, tu as juste à te, à te laisser guider par les paragraphes, tu peux jouer en solo, en multi, avec 100 MJ. ça va être une expérience mais totalement dingue, là je suis en train, le prochain feuilleton sur, sur lequel je suis en train de travailler s'appelle Errance, où, en fait, on va jouer les voyages à travers mille avec le temps qui passe, les bagages qui, pèrent, qui pèsent lourd sur les épaules, les alternances de paysages, de climat. Euh, il y a à peu près 30 mots différents pour désigner les types de marches. Et puis, bon, voilà, les péripéties, à euh, nouveau, le temps qui s'écoule, les, euh, les corps qui commencent à devenir lourds et euh, les âmes qui commencent à s'attendrir. Euh, ça, c'est un exemple comme un autre, parce qu'en fait... Si tu euh, t'abonnes, eh bien, tu pourras euh, participer au, au choix, en fait, de dire « Je veux que telle vidéo euh, soit diffusée en premier. Je veux que tel feuilleton soit diffusé en premier. » voilà l'idée, c'est vraiment une expérience interactive d'échange. Euh, tu pourras peut-être même aussi euh, bah, carrément proposer euh, des PNJ, tu vois, un petit peu comme dans les, les souscriptions de le jeu de rôle. Voilà, tu pourras des PNJ dans les feuilletons biomasse euh, si tu t'abonnes à, à un certain niveau, quoi. Donc euh, voilà, bon, il faut savoir que tout ça, c'est quand même très sécurisé, parce que comme je t'ai montré c'est le premier jet est déjà fait, donc c'est de, de la mise en forme. Et puis, euh, pour ce qui concerne les vidéos, il y en a déjà une vingtaine de tournées, tu vas avoir accès à toutes les vidéos inédites dès que tu commences à t'abonner, au plus petit montant, même au petit, plus petit montant possible. Et puis, euh, si tu. Euh, et puis euh, comment, il y a une, une centaine de vidéos qui sont déjà écrites. Donc voilà, ça m'ennuie un peu évidemment de faire de la rétention, de devoir demander de t'abonner pour euh, que ces choses sortent. Euh, mais voilà, ce sera beaucoup plus quali qu'avant qu avant, et tu auras un droit de regard. Et puis euh, de toute façon, ça permettra aussi de, de livrer des choses au grand public puisque au bout de tes deux mois d'exclusivité, les contenus vont aussi sortir pour le grand public. Donc euh, les, euh, en gratuit, euh, voilà, on va essayer de continuer comme avant, ce sera toujours gratuit dans le domaine public. Voilà, euh, c'est la fin de cette petite euh, auto-promo et il est largement temps euh, de parler du sujet euh, bah, qui t'a fait venir ici. C'est est-ce qu'on peut atteindre en fait euh, une expertise en, en jeu de rôle bah, Déjà, je vais essayer d'atteindre une expertise en place, en méthode. Hop, hein, voilà. Euh, parce que quelque part c'est un peu ce que je te vends avec ces vidéos quoi, entre guillemets une expertise, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça mange quoi en hiver l'expertise en jeu de rôle Eh bien je vais prendre un exemple J'aime pas trop critiquer les copains hein, parce que finalement c'est un peu revenir dans la gueule puisque moi aussi je produis des contenus. Donc là je vais je vais tirer sur une ambulance. Je vais parler en fait d'une personnalité du jeu de rôle qui n'a absolument rien à craindre de moi. Euh, la critique que je vais faire ne, ne ruinera pas sa carrière. Donc courage, voilà, je me permets d'y aller. Je vais parler euh, de Croc. Tu connais peut-être Croc. Euh... Il a, il a, En fait, il a fait partie de l'aventure Syros et aujourd'hui Asmode, Et donc, il a créé quand même des jeux de rôle français très connus dans les années 80-90. On lui donne notamment Bitume euh, ou encore Cops euh, ou INS Magna Viritas. Donc voilà, c'est... Euh, censé être le boss de fin de niveau. Et donc, euh, il y a quelques années, euh, il a sorti euh, un actuel play dans le cadre de l'émission Roll and Play. Donc, je me suis empressé d'aller voir en disant « Ah ouais, ça ressemble à quoi La maîtrise par Croc Et donc, il a décidé de maîtriser euh, Judge Dread, Donc, c'est un jeu américain euh, eh bien voilà, où on joue des, des super flics absolument bourrins. Donc, je m'attendais à une bonne boucherie. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé ben, C'était pas ouf. C'était pas ouf du tout. Et notamment à cause de la maîtrise de croque. Euh, puisque les, les joueuses étaient plutôt au, au début, euh, Au début de la partie, en fait, il embête les, euh, les, euh, comment, les, les, les Judge Dread avec euh, de l'administration, de l'informatique, de la paperasserie. Je me dis, mais où est-ce qu'il veut en venir D'ailleurs, à propos, euh, tu as vu, j'ai aussi des nouvelles lunettes. Euh, j'ai récupéré une monture, en fait. Euh, C'est des, des lunettes en bois qui viennent euh, du, euh, de mon village natal, les Voivres dans les Vosges. Euh, l'entreprise qui fait ça, ça s'appelle inbo ce qui veut dire la forêt en plateau et ouais et donc c'est fait avec du bois de pays donc voilà c'est totalement mille va je vais absolument d'avoir ça euh, Ils ne sponsorise pas cette vidéo mais bon voilà ça m'arrêtait quand même que je repasse une petite pub euh, et donc euh, bon déjà la voilà, croque se fait ce truc de, de paperasserie. on se dit mais what what the fuck euh, c'est totalement anticlimatique euh, ensuite euh, ils arrivent ils enquêtent dans une usine l'usine on sent qu'il y, y a du potentiel de badassitude parce que si tu veux dans cette usine euh, elle est énorme et il y a plein de de, de lames de scie sauteuses de disqueuses quoi et puis il y a justement un méchant qui commence à se barrer dans l'usine donc là les se fait pas de soucis on enfourche son moto et puis on commence à, à faire une course poursuite dans l'usine je me dis wa ouais, ça va être trop badass il va avoir des bras tranchés ça va être génial et la croque qu'est ce qu'il fait il fait mais bah non pas de soucis il y a un ouvrier qui appuie euh, sur le euh, comment qui appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence et comme ça il faut attraper le gars euh, sans problème. Je me dis mais what mais il arrête pas de péter les scènes quoi qu'est ce qui se passe alors euh, du coup je me dis bah même le daron du jeu de rôle peut décevoir quoi Peut-être, attention, hein, pas, du coup, je n'ai pas regardé euh, l'actualité appelé jusqu'au bout, je serais de te le retrouver, mais euh, peut-être qu'il avait, euh, avait ses excuses, euh, peut-être qu'il avait des raisons à, à ce, ce, ce truc anticlimatique. Je ne le saurais jamais, mais c'était surtout pour te donner l'exemple. Euh, on parle en fait souvent que pour atteindre la, la maîtrise dans un sujet, il faut avoir 10 000 heures de pratique. C'est 10 000 heures, croque les as sans problème. Je pense aussi aujourd'hui les avoir. Donc, je suis un petit peu blanchi sous le harnois. Euh, ah mais attends. <rire> je t'ai pas montré, mais en plus j'ai un t-shirt mille Ouais, bon celui-là, c'est vieux, mais bon, c'est en fait que je le mets sur les vidéos. Ça a quand même le coup, puisque j'en ai un financement sur BMS. Euh... Voilà, moi si tu veux. En, en jeu de rôle, j'ai deux mantras. Le premier, c'est « Mon progrès est fini. » Et le deuxième, c'est « J'aspire à devenir un vieux con du jeu de rôle. » Alors, euh, on verra dans une future vidéo euh, tout ce que les noobs peuvent nous apprendre du jeu de rôle. Mais moi, si tu veux, en ce qui me concerne, j'ai euh, euh, tout ce que j'ai développé en matière de jeu de rôle, bah aujourd'hui, je m'arrête là. Je ne fais plus de nouveau game design. Je me contente surtout de faire de, de la mise en forme, ce qui est le cas avec Biomasse. Le principe de biomasse, ouais, au départ, il est, il est assez novateur. Quoi. Je, je, tu verras, il est vraiment très cool. Mais maintenant, là, je fais surtout la rédaction. C'est que je, je transforme mes notes en jeu final. Quoi. Et, donc, on est plus... et donc, on est plus sur de la créativité que de l'innovation. Donc, en fait, euh, voilà, ce, que, ce que tu vas voir en fait, euh, sur la chaîne, ça reste une photographie de ce que je connais et de ce que j'ai inventé à un instant T. C'est mon petit bout de la lorgnette d'un champ immense et en perpétuelle évolution. Euh, quel jeu drôle Je suis pas du tout à jour. Euh, déjà sur les classiques, il y a plein de classiques que j'ai pas lu. Tu vois, j'ai lu ça pour euh, pour Frimer, Ordonne, mais Ordonne, j'ai fait une partie, j'ai pas lu le bouquin quoi. Alors que c'est un, un, un jeu super intéressant normalement. Et donc il pareil, il y a plein de nouveautés. Euh, sur lesquels je ne suis pas à jour, quoi. Je découvre au fur et à mesure, tu vois, le jour, j'ai découvert, euh, je n'ai pas lu encore, mais il y a un gars qui s'appelle Logan, et il a sorti un jeu de rôle, où en fait, il va explorer les événements de sa propre vie. Je trouve ça radical, euh, dérangeant, enfin voilà, ça me bouscule, et c'est voilà, pas moi qui ai eu l'idée. Hein. Euh, en fait, je suis un peu un follower, j'ai découvert plein de scènes qui m'ont brainfucké, quoi. Comme par exemple pour l'arrêt, le free kick speed revival, le bac à sable du quotidien, faire du jeu de rôle avec euh, chat DPT, tu vois. Puis moi, je, je suis la tendance, je surfe, quoi. Je fais des, des expériences. Des, des, des innovations, mais c'est à la marge, je, je, je découvre... J'ai plein de mentors, des, des gens en fait qui m'inspirent, des, desquels j'apprends, et figure-toi que ces mentors ne sont pas toujours très impressionnés par ce que je fais, quoi. Je me prends des fois des bides auprès d'eux ou auprès d'elles, et c'est normal, quoi. Cette chaîne, en fait, elle existe surtout, euh, bah, pas pour me la péter, mais pour qu'on puisse relationner, euh, qu'on ait un échange, justement, parce qu'à chaque fois que je sors une vidéo il y a des gens qui ont des choses à dire que, que je connaissais pas, quoi. Alors, en ce qui concerne le jeu de rôle, oui, j'ai une absolue confiance en moi, c'est-à-dire, j'aime ce que je fais, je, je fais ce que j'aime, quoi, j'ai l'impression d'avoir un bon compromis entre classicisme et innovation, mais je conçois tout à fait que d'autres pensent que je suis léger sur, sur tel ou tel thème, sur tel ou tel critère, et c'est normal, j'ai beau, si tu veux, être à, à temps plein sur le jeu de rôle, ben, j'aurai Toujours des angles morts, quoi. Euh, comme tout le monde aussi, bah, je reviens souvent vers une certaine zone de confort. Je ne suis pas toujours dans la, dans la R&D, quoi. Et en plus de ça, euh, si tu veux, bah, voilà, le, le, le game design, ce n'est pas forcément une priorité. ma priorité aujourd'hui. Ma priorité, c'est aboutir mille vaux quoi. Voilà. Tout ça pour te dire que la science infuse dans jeux jeu de rôle comme ailleurs, ça n'existe pas. On peut, ne on peut jamais tout connaître. Et donc... Euh, Quiconque veut te vendre une expertise dans la matière ne te vendra jamais que, tu, bah, en fait, une connaissance partielle. Et il y aura toujours des choses que toi tu connaîtras et que la personne connaisse pas. Donc le, le principal, c'est d'échanger. Donc, je t'invite à nouveau à faire à brûler, euh, à faire brûler le feu et la glace euh, dans les commentaires. Abonne-toi mais la cloche. Et puis maintenant aussi, suis-moi sur Patreon, s'il te plaît. Mouah, je te fais des gros bisous.